Good morning, allez-y, dans les suisses, aujourd'hui, le nishmat Avram Mordechai Benfani, ainsi que le lirefouat Araver Shmoel Ben Lea et Lea Batelicheva, Betor Shar, pour l'Israël. Si vous souhaitez aussi des deux prochaines dieux de Michel, confectez les cinq communautés éternelles, nous étudions Masechet Moed Katan, Perek alef mishnatet Tet, Mahamidin Tanur Rechiraim, Verichaim Ben Moed, Rabiuda Omer, En Mechabshin et Tatanou et Tarikhaim Batechila. On continue à découvrir les différents travaux que nous devons faire pendant Kholam Moed selon le principe, tout ce qui est nécessaire à la fête, et que tu ne pouvais pas faire avant la fête aussi, il euh, y a plusieurs détails, mais en tout cas, de manière générale, c'est un peu les actions essentielles, et eh bien, tu pourras le faire pendant Prol Amoed, si c'est pour le bon de la fête. En, fait. en l'occurrence, Ma'amidim ah, tanur vekiraim, aïe, il y a besoin que ce ne soit pas un ma'asé ou man, ça c'est un point important, que ce ne soit pas un travail trop artisanal, trop professionnel. En l'occurrence, ma'abidim tanur vekiraim ve Bemoed. be moed, on a le droit de dresser, on va expliquer pourquoi le mot dresser. De dresser un fourneau, les Kiraim aussi, c'est aussi le four, la plaque de cuisson. Les Harichaim aussi le moulin, bémoed Pendant le on a le droit de le faire. C'est pourquoi on a le droit de les dresser. En réalité, en fait, le partenaire il explique que comme c'était des petits fours qui étaient mobiles, alors on ne dit pas tu construis un four tu dresses un four parce qu'il est déjà présent, tu l'amènes et tu, uses, tu le mets qui va être ici maintenant. Dans l'été c'est possible, on a le droit aussi de construire ce four. J'imagine qu'il faut dire que c'est pas un travail tellement professionnel que tout le monde est capable d'en faire, je suppose. C'est plus écrit, c'est pas tellement expliqué, j'ai cherché partout, J'ai pas vraiment trouvé de... Enfin partout ici dans, dans le quand qu'on a sur le micro, ils ont pas tellement expliqué plus. Ensuite, Rechaim, Rechaim, c'est le moulin, lui aussi, on a le droit de le construire aussi pendant Khalouet, étant donné que tu as besoin, d'un petit moulin de, de maison, ouais. Est-ce que tu as besoin maintenant de moudre des choses pour la fête. Ton blé pour faire du pain. Ou euh, des épices et tout ça. Rabbi Oda Omer. Ce rabbi Oda nous dit attention. Alors je ne sais pas comment ça se traduit le mot le en français. Mais je vous explique. Le moulin, il, était avec, il a été construit avec deux grosses pierres. Une qui crase l'autre. Et qu'en fait on est là supérieur. Chacun avec la force qu'on a décidé, si c'est avec des animaux, si c'est avec le vent, si c'est avec de l'eau, avec l'eau de la rivière, en tout cas ça tourne et ça écrase. Pour que ce soit bien, que ça écrase bien, il faut être, il faut, comment dire, il faut strier, trier, il faut, faut faire des, des fentes, des, de, des marques dans, dans les pierres qui écrasent entre elles. Comme ça, ça va mieux broyer, parce que si c'est trop lisse, si c'est trop lisse, alors ça va faire que le grain lui-même, il va partir ailleurs, mais il ne va pas être écrasé. Alors que s'il y a des, petits, des, petits, des petites entailles, on va dire, il faut l'entailler, alors il va mieux moudre. Sur ça, Rabbi Uda, il vient, il nous dit Attention, je ne te permets pas de faire toutes ces entailles parce que là ça demande un travail beaucoup trop dur pendant la moed et ce n'est pas nécessaire de le faire. Tu peux, tu peux exploiter ton four même si tu ne fais pas toutes ces entailles. Euh, ce sera moins pratique, c'est vrai, mais en tout cas ça viendra de, de construire un, de construire le moulin avec trop de, trop de professionnalisme. D'accord Donc je reprends mon émo. Ah, attention on n'aura pas le droit d'en de, tailler les pierres du Rechaïm, les pierres du moulin, être bah, là pour la première fois. C'est-à-dire qu'en fait, il nous dit à Biyoda que si toutefois ton moulin il était déjà construit, mais à force de s'écraser, ça s'est lissé, alors là je te permets de venir de les retaper un petit peu et de les, de les approfondir un petit peu plus. Mais si tu ne les as jamais faites, alors c'est un travail trop conséquent que je ne te parle pas de faire travail. D'accord C'est tout pour aujourd'hui, si une autre notre notre tout ça